<rire> il y a deux maths mais c'est gros et c'est chiant. Alors... Oh la vache Attendez-moi, je vais regarder ça. Ouais, oh. ouais, ouais. Oh, on va prendre des balles. Beaucoup à de balles. À ce là Alors, il ouais, y en a qui prend droit. un lance-flamme, l'autre qui prend un lance-flamme. Et, et on brûle tout. Et moi, de, de temps en temps, je balance des grenades. Et c'est euh, le début du... lance-flamme, c'est Bah Bonjour. <rire> non mais on est un peu, on est un peu des clodos aussi, hein. Là, fait. Attention, il y a des. Bon bah on ressort. Hein. Ah pardon. Aussi trompé de bouton. Euh, on part à gauche, non Pourquoi vous voulez aller à droite Euh bah non, non on, on, est, on a dit qu'on faisait le tour. Ah bon Bah c'est toi qui l'a dit. Dis, je couvre ah, rien. Bon, bon, bon, bon. Non. Euh ça c'était malin Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on avait pas besoin de tech. T'es sûr que c'est pas du troll il oh, descend. Pas du troll. Bah, il a sauté dans le vide donc c'est peut-être du troll quand même. Attention, reculer, reculez, reculer. Voilà, oh, ouais. voilà. on prend je propose qu'on repasse pose par la même. au moment où on Wow! Euh. Oh là. Oh, bah. Aïe! Ouais. C'est fort, ça rappelle ma... On dirait ma porte de garage Oh laaaah Tchahaha Ah Allez, allez. A je vais pas tout faire hein. Oui mais t'es médic euh... <rire> Non non non non, me faites pas ça Ouais, bah non, bah là, en ce fait c'est là qu'on a besoin de la sentry. la poser Bon oh, attends, est-ce que j'ai fait beaucoup de tirs moi à force Ouais on va pas en parler. Ah tu gardes l'équipement ultime quand même Bah... Non je parle à Seb. Ah. la lampe torche mm -hmm. Attends, t'as vu le niveau qu'il faut pour euh, l'utiliser ah crois oh, qu'on a des balles avec le corps à corps Mais Mais c'est quoi ce... Il est glitché Il est glitché Mais il est glitché Casse-toi oh, mais... Casse-toi oh, On va recommencer oh, On recommence Euh... Oui mais... Non mais... <rire> voilà On gagne 2 points d'XP Ouais oh, wow. quatre. Donc en bas d'abord En bas d'abord en bas ah oui, d'abord En bas d'abord oh Attention à la testicule ah, le médic il est pas bien ah, Attendez-moi Activa le Pardon Comment ça va être notre force que je fasse avec la forme c'est pour le technicien ça Je pense c'est bon, on peut y aller. Mais allez! Ouais, je vous parle, mais en fait. Ah! ah. C'est pas ce que je vais faire... Ah. Oh, pas mal ça Il va Il va pas trop Il est Il Il va manger Il va manger Il Il va c'est désolé les crédits ou pas Ça fait le jeu partout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, monsieur, plus dedans. Plus dedans. C'est bon. Oh le backstab! 519 dégâts soignés! Bah voilà! Vous là vous détail. avez bien fait votre job, vous êtes tellement blessé que j'ai 50 sur 50 en dégâts soignés! Oh, Flo, hésite pas à demander munitions! Hein. ça va, moi au niveau munitions, <rire> euh, si j'arrive à la fin de la mission et qu'il me reste encore 10 balles, c'est que c'est bon! Hein. Alors moi ce que j'aimais, c'est que les deux missions sont en début de map. Les deux objectifs sont là. Oui, et du coup, à quoi sert tout ce truc là Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec un seul Mawashigari, t'arrives à en tuer deux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Ce qui est assez incroyable, je dois l'admettre. Donc, Seb, hein, toi, t'es un sniper qui, quand il a pas le choix, il donne des patates au corps à corps, c'est ça bah, un sniper au corps, corps enfin, fait, c'est cool. Mmh. Exactement. Non, attendez, on en a raté un On en a raté un On en a raté un Oh, oh il a rebondi! Bon, on se casse, Alice. on se casse, on se casse! Donne des baffes! Il court plus vite que moi. Mais donne des baffes! Ah, comme ça! Sois euh, un homme ouais. en vrai, quoi! Tu me <rire> Moi aussi! Tu t'imagines qu'il faut tomber? Non, peut-être noir! Non, écoute, c'est pas parce qu'il y a des trous qu'il faut tomber dedans, arrête avec cette manie! Quand on a fini avec les os, on se casse, hein, parce que honnêtement, ça pue! Ça ils ont servi de la en c'est J'aime bien les, les objectifs de mission, le mec a fait le, le jeu, il s'est dit non mais... Ah, il appuie sur le bouton... Là, ça, ça sert. Non, non, non, non, non de ah, oui. tester les pièges C'est ça, exactement. Yes. <rire> on est d'accord, Seb, on l'a vu venir, hein <rire> on est non, non mais... bon, d'accord <rire> Et bon là vous Tu es en bas Aïe Aïe Aïe j'appuie sur le bouton, on se défend. Je sais pas d'où ça va être là. une plaque devant tu recule plus, recule plus, plus recules... Attention, il a des barils d'explosifs pour prévu de péter à distance. Vas-y. C'est quoi bon. Attention hein Merci pour les munitions Aïe ah, a un extincteur Bah tu le prends ouais. ou... Non mais Mais mais mais c'est pas possible d'être aussi j'ai dit mais trop est trop loin elle est trop loin non, c est bon, c est bon. attention oh joli je vais chercher les joli, mines joli joli allez hop reviens, hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop Reviens hop hop hop hop hop Apparemment oh, c'est. Ouais mais il est où il est où là Tu peux rentrer C'est quoi un 50 CMG41 Euh. C'est quoi le gros truc à gauche C'est un portail démoniaque vais... Il pose ta tourelle avant de.. Eh euh qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait Wow oh, bah bon, c'est salé Évacuette Évacuette Évacuette ah, Ils sont curains Mélique ah, bon. Je que puisse pas se tuer Pas ah, bon, <rire> devant Eh Tu la il euh, est en fait, long cet ascenseur. fallait en un Ah Je crois que j'en ai encore eu un va lancer une connerie. Bonne idée ça Par contre j'ai eu un succès à force de coller des baffes donc. <rire> je sais pas, j'ai dû en faire trop. Par contre du coup je crois qu'on a pas trop visité cette zone là. Qui devait contenir aussi peut-être des bonus.